Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle euh, émission de télévision de la Carmagnole sur, le, sur YouTube à propos du 150e anniversaire de la Commune. Pour certains d'entre vous, vous étiez présents euh, tout à l'heure sur l'esplanade pour inaugurer l'exposition « La presse et la Commune ». Cette euh, exposition euh, est destinée à rester un mois sur l'esplanade. Je vous invite vivement à venir la regarder, à venir la voir, à venir vous... Plongé dans ce que racontait la presse autour de la commune, dans ce que, le rôle que la presse a joué pour ces événements majeurs de notre histoire. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Étienne Manchette, à la fois concepteur de l'exposition que vous avez pu voir sur l'esplanade, et aussi responsable du site RetroNews au sein de la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Je vous invite d'ailleurs vivement à aller sur le site de la BNF et de RetroNews. Vous y verrez plein de choses qui sont tout à fait passionnantes et qui ne concernent pas que la Commune, mais qui, mais qui concernent notre histoire et l'histoire de la presse. Alors je vais passer la parole donc à Étienne Manchette, qui va nous, présenter, euh, un, qui va nous faire une présentation autour de ce, ce qu'était la presse à l'époque de la Commune, le rôle qu'elle a joué et euh, ce qu'on peut en penser nous-mêmes aujourd'hui à notre époque. Merci, et merci Étienne Manchette d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci aussi pour euh, d'avoir pris cette exposition, qui on en a discuté tout à l'heure, euh, d'avoir pu la faire, pour nous ça a été excessivement important, parce que c'était un sujet qui était excessivement ignoré, euh, et à la bibliothèque, et, euh, et à Paris, donc on est vraiment très, très heureux de pouvoir avoir pu montrer ces archives de presse, euh, parce que euh, la Commune c'est un moment historique que, que vous connaissez, mais c'est aussi un moment de presse, un moment, vraiment, c'est un, un moment médiatique excessivement important. Donc, je, je vais essayer de ne pas faire un panorama aussi vaste, parce qu'il y a d'autres grands connaisseurs, plus grands connaisseurs que moi, de, de la presse de, de la commune. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était plutôt euh, déjà travailler à la numérisation. Donc, en fait, il y avait un vrai sujet de, euh, sur, la, euh, sur, sur, sur la presse de la commune sur cette période-là. Nous, on s'est aperçu qu'il y a plein de titres. Euh, qu'apparaissent ou pas dans, dans l'exposition, mais qui n'étaient pas numérisés. Donc pour nous à la bibliothèque, on a eu ce premier chantier qui était de, de, de se lancer à écluser. On, donc on a numérisé 150 titres présents euh, maintenant sur, sur Retro News. Euh, 150 titres, c'est beaucoup. Euh, voilà, surtout que c'est des titres qui sont euh, des fois euh, qui ont deux, trois foyers. Le bonnet rouge et tout ça, c'est vraiment des, des titres qui ont, qu ont trois exemplaires. Donc c'est une presse qui est pas qui est pas simple à identifier et à numériser. Donc, on a fait tout ce travail-là sur la presse de la commune, mais aussi sur la presse sur la période proprement dite. C'est-à-dire que il y, y a la presse de la commune et il y a les Versaillais en face, et on a essayé d'étendre au maximum ce qu'on pouvait dire, et notamment la P.Q.R. Zola, Zola écrit dans le Sémaphore de Marseille, par exemple, une critique une critique de, de la commune, et notamment des femmes sous, sous la commune qui excessivement difficile à lire aujourd'hui euh, voilà donc ce tout ce panorama nous ce qu'on essaie de donner c'est voilà c'est comment à un moment donné à un moment t la presse en fait reflète le mieux possible et on l'a fait sous la révolution avant avec des gens comme guillaume Mazot, etc on a travaillé beaucoup là dessus sur comment euh, voilà il percevoir le, les les impressions, les, les engagements que peuvent avoir les gens ça passe énormément par cette collection qui a été longtemps, très longtemps sous-estimée en tout cas pas utilisée suffisamment à la bibliothèque euh, dans les collections de la bibliothèque et le grand chantier de numérisation qui existe depuis 12, 10 ans maintenant 10-15 ans autour de ces collections là sachant pour vous donner euh, une idée un peu, un peu générale on est à 6-7% de, de ce qui est considéré comme périodique à la bibliothèque qui est numérisé donc on est encore sur un tout petit volume, on a un énorme problème de conservation sur ces presses, justement, qui datent de 1870, mais encore pire, au moment de 1910. Donc il y a tout ce gros, gros sujet pour nous euh, qui est dedans. La presse de la, de la Révolution française se conserve très bien, mais ce n'est pas du tout les mêmes papiers. Euh, voilà, donc on, on, on, a, on a ce sujet-là. Donc nous, au moment de la Commune, il n'y avait rien dans les tuyaux. Euh, pour nous, c'était inconcevable. Pour deux raisons, c'est que, et d'un le sujet... Est suffisamment important et trop sorti des mémoires difficile à interpréter aussi pour le pour le tout à chacun c'est à dire qu'en fait on a des, des gens qui connaissent bien et puis à l'autre côté en fait à l'école le, le programme scolaire n'est pas vraiment en avant euh, la, la commune ou cette période là donc il y a tout ce travail aussi de fournir des sources fournir des archives et notamment la presse qui est ce témoin à le temps de euh, de, de, de la commune voilà comment on peut aussi participer nous à redessiner un peu à participer en fait du, du travail historique aussi avec des gens comme quentin de l'hermose voilà autour de euh, à blois par exemple cette année on a fait quelque chose autour de pouvoir et contre pouvoir de la presse quentin de l'hermose était là sur cette période de la commune en quoi c'est une spécificité de euh, d'action politique euh, notamment la, la presse de la commune parce que justement la grande différence qu'il y a entre euh, entre, entre, entre ces presses, c'est qu'au moment de la, de la commune, ben on passe dans un cap qui est celui de la, de la presse de combat. Et pour nous, c'est assez radicalement différent de la presse de la Révolution, par exemple, ou de la presse 1830. C'est les journalistes des grands titres, du Globe, etc., qui se voient... Euh, on leur enlève leurs propres moyens de, de prononciation. C'est cette révolte par les journalistes qui, qui va arriver. En 1871, ce n'est pas du tout ce qui se passe, c'est-à-dire que là, c'est des gens qui veulent prendre la parole. Il y a une espèce de circuit direct, Vallès le dit, c'est face à Thiers qui, essaye de, qui est le symptôme de la représentation, de la représentation euh, du système parlementaire représentatif. Lui, il va essayer de bâtir, via notamment cette prise de parole directe, une démocratie qui va aller d'un flot. C'est-à-dire que tout à chacun peut réfléchir sur l'ensemble des, des sujets qui sont proposés dans, au moment de la commune. Et je crois qu'on en parlait tout à l'heure, il y a un, un échange assez, assez fantastique entre, entre justement Vallès et, et Vautrin. Où il parle de l'éducation, donc grand sujet de la, de, de la commune que, que tu évoquais tout à l'heure. Il dit bah, de toute façon, Virgile, Bessouet, etc., il faut, faut, faut les cramer, c'est ce que je propose. Moi, j'ai un programme, c'est... Voilà, tout ça, on les envoie aux oubliettes. C'est l'aristocratie du savoir. Les, les écoliers ont rien, ont rien à faire de ça. Vautrin lui dit, ben oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait Il lui, ben, c'est simple, vous lisez le cri du peuple, ça coûte 6 sous. Et voilà. Et ça, c'est tout un programme. Et c'est ce niveau de de certitude et de performance aussi de renouvellement, de, de voilà, de, de, abattre pour construire, pour réfléchir, qui, qui est vraiment, qui se vraiment dans, dans, dans toute la presse. Et c'est là qu'on passe sur quelque chose qui est qui est, pas, euh, qui, est, qui est assez nouveau dans, dans cette capacité à produire l'information, du savoir et de l'engagement autour des, euh, des, des choses. Donc là, nous, ce que je vous mets, mets rapidement là, c'est tous ces titres-là qui ont, euh, qu ont été numérisés, mais le bonnet rouge, c'est ce que je, je vous disais tout à l'heure, c'est trois numéros, donc euh, c'est rien du tout. Alors, vous avez les grands titres qui, qui, qui paraissent, mais il y a énormément de... Euh, bon, après, vous avez les, les, les journalistes, proprement dit, hein, qui, qui sont tous là, c'est qui écrit vous voyez bien que c'est à la fois des intellectuels et justement c'est aussi la grosse différence avec les périodes précédentes, c'est-à-dire que le lectorat de la Commune sait lire, les gens savent lire, l'information circule énormément, au pire, il y a des lectures, mais on n'est plus au moment même de la presse ouvrière des 1848, etc., on est vraiment sur une conception territoriale qui est extrêmement forte et extrêmement cultivée dans la globalité. Et c'est beaucoup beaucoup de titres pour 72 jours de de, de révolution il, y a, il y a, c est, c est peu la révolution française vous avez des, des pics à 300 mais on est sur un an deux ans donc on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes volumes là là c'est vraiment ce moment là où les gens vont s'emparer au niveau de, du dessin au niveau de l'écriture c'est vraiment assez dingue et sous tout type de de, de narration c'est henri rochefort journalistes, quand vous lisez, euh, euh, voilà, vous voyez bien que tout est bien structuré, il y a des colonnes, il y a des titres, il y a des intertitres, on est dans un journalisme professionnel, alors que vous avez le, le fils du père Fouettard, où c'est du hurlement, euh, et euh, voilà, c'est ce qui participe aussi de l'image qu'on a un peu, euh, que les Versaillais euh, travaillent sur cette, euh, ces, ces ivrognes euh, de, la, de la commune, c'est vrai qu'il y, y a un double effet de d'imagerie construite, et c'est là-dessus qu'il y, y, y a un autre point. Alors, je vous invite aussi à écouter un podcast qu'on a fait avec, euh, autour des séries noires à la une et des crimes de la commune, justement, comment on a construit cette idée des crimes de la commune, comment ça relève d'une expression euh, citée notamment par, euh, par des écrivains qui, voilà, qui, qui vont dire et, euh, une attaque à Victor Hugo, qui, euh, qui légitime ces crimes et euh, on lui dit, ben bah non, non, c'est des criminels, c'est des poches à vin, c'est des, des femmes de, de sans morale. Et il y a cette construction pendant, le, pendant la, la, la commune et juste après qui va rentrer dans les imaginaires de manière incommensurable. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une détérioration complète de l'imagerie de la commune dans, dans l'imaginaire collectif. C'est un moment important de, de démocratie directe et pourtant la seule chose qu'on qu en retient... C'est vraiment euh, voilà, une espèce d'expérience, ce serait une, une expérience, une espèce de, de moment qui n'a pas de, de pérennité, qui est, qui est fait par une, une couche sociale qui n'a pas de, de légitimité. Et en fait, ça, c'est une imagerie qui est construite directement par la presse versailles au moment où ça se passe et après tout le déroulé qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est vraiment important. La presse participe toujours des, des constructions mémorielles. Un point qui est assez fort dans le cadre de la commune, que voilà, il y, a, il y a ça. Après, il y a, il y a aussi d'autres deux points. Donc ça, tout euh, à l'heure, je vous ai un peu déjà parlé parler de ce moment-là, mais qu'est euh, qu est la différence entre les autres presses, euh, entre les autres révolutions et 1870, où on est sur des euh, des, des champs lexicaux et où on passe vraiment à euh, euh, bah, le crédit. Du le cri du Peuple est ce, cette incarnation d'une presse de combat euh, voilà, et de volonté de démocratie directe qui est, qui est, assez, qui est assez importante. Alors, ça c'est super. Euh, c'est où est-ce qu'on produit Parce qu'on est sur un, sur un périmètre territorial qui est, qui est, qui est, qui est Paris. Euh, on, a, on a travaillé avec le Métron, justement, autour de ça. Vous pouvez dire peut peut que, dire ce que le métron c'est de c'est le grand euh, alors je vais préciser je vais précisé comme comme demandé euh, comme demandé ce qu'est qu le métron donc c'est le, le dictionnaire du mouvement briller euh, initié par jean métron qui a travaillé énormément de publications autour de la, de, de la commune des fusillés aussi qui, qui peut y avoir de voilà, ils ont tout, tout thématique c'est des les gens avec qui nous on travaille très très bien et puis de, depuis toujours et qui fonctionne sur un système de notice. Tu veux dire quelque chose Non, non, non c'est bien. Voilà. Et qui, voilà, et avec, avec lequel on, on a essayé de, voilà. Donc ils ont fait ça. Et donc ça, c'est la localisation en fait des publications, des journaux que nous on a mis en ligne et qu'ils ont remis sur une sur une carte. Voilà où sont publiés les journaux euh, de la commune. Alors j'ai écrit la Métron, d'ailleurs, mais c'est le Métron, bien sûr, évidemment. Euh, et, euh, et donc voilà là, ça nous permet un peu de cartographier cette, euh, cette zone et on voit bien comment on est dans une presse qui est surterritoriale sur euh, c'est tout on le quartier du sentier quoi. la rue du, croissant, voilà. rue du croissant qui va être la presse, le, le lieu des typographes euh, et, et révolutionnaires et qui est aussi le lieu où euh, Jean Jaurès a été euh, abattu de, de toute façon de le quartier non. du sentier il y a tout un, tout un récit à faire dessus qui euh, j'espère qu'on pourra en faire un jour le, le récit Là, ce qui est intéressant, c'est sur la partie, justement, Donc, le journal officiel, euh, comme vous le savez, euh, qui est publié. Il y a un moment donné, il y a invasion. Euh, il y a prise de l'imprimerie par, euh, par, euh, par, par les communards. Ils il partent à Versailles. Voilà. Et là, en fait, c'est le matériel de production qui est, qui est, qui est toujours intéressant à, à redire. C'est-à-dire que sans imprimerie, euh, il n'y a, a pas de journaux. Et ça, en fait, c'est la clé. On parlait brièvement de la révolution... Du bicentenaire de la Révolution grecque qui a lieu en 1821, c'est pareil. Il y a des imprimeries qui sont envoyées en Grèce pour que les gens puissent publier des journaux autour de la Révolution. Et là, c'est pareil. C'est ce, Cet outil-là, en fait, bah, c'est l'outil maître de, de la presse. Alors, qui écrit Au-delà des figures qu'on qu a déjà évoquées, je vous ai mis lui parce que Jules Bergeret, qui okay. est qui est un militaire de carrière, quand il se retrouve exilé, euh, enfin de carrière, carrière comme une arme, euh, quand il se retrouve exilé, il va publier, donc, euh, de, depuis Londres, donc, en, euh, le 21 août, une espèce de, de grand, grand, grand, euh, grand journal qui va envoyer plusieurs fois sur, euh, sur ce que lui a pensé et ce qu'il a, a vraiment vécu de la commune. Et ce qui est fou, c'est que ça commence assez vite en parlant de la presse. C'est-à-dire que là, quand il dit aux hommes du Figaro, du Gaulois, de Paris Journal, et tous ces. Voilà, qui, voilà il, il part en invective contre ces gens qui ont mal témoigné, qui ont mal parlé, qui ont détruit l'image et les, les engagements qu'il pouvait y avoir. Et en fait, c'est vraiment symptomatique. Il commence son journal par parler d'autres journaux qui ont construit une image négative des, euh, des communards. Et là-dessus, en fait, on est vraiment sur cette espèce de de mise en abîme à pennies, euh, qui, euh, qui me paraît... Enfin, moi, qui me paraît... Euh, voilà, Je ne réponds par que, que par le mépris, dit-il. Donc ça, c'est vraiment, euh, pour moi, symptomatique de... Euh, de... Les, les hordes sauvages que tous les bouches d'Europe avaient vomi sur notre sol. Alors ça, il faut imaginer les, le monde illustré, qui est le grand témoin euh, dessiné, grand public, euh, de, de, de la semaine sanglante, qui va faire tous les portraits que vous voyez de la... Dedans sont quasiment inspirés de, de tous les dessins qui, qui sortent de, du monde illustré. Il a, il a des mots d'une dureté et de, de, sur, sur les communards qui est, qui est vraiment... Euh, c'est assez compliqué aujourd'hui d'appréhender qu'on puisse écrire ça sur une révolution populaire. Quoi. Le, voilà, donc, ça, et donc Lui, c'est un peu différent, c'est qu'il part directement en, invecti en invective sur... Euh, euh, sur, sur la presse, et pour moi c'était assez important aussi parce que lui c'est un militaire, c'est pas un journaliste donc à la base c'est aussi une, une volonté et c'est pourtant contre ça qu'il s'érige il y a ce système de fiction par opposition qui est, euh, qui est vraiment assez important alors ça vous, il vous l'a peut-être montré l'autre jour justement euh, Quentin Lehermoz. donc c'est lui qui a fait ça en traitant les, euh, les télégrammes Reuters autour de, de la commune pour montrer l'impact général donc là on est vraiment dans un système qui est ce n'est pas un événement français, ce n'est pas un événement parisien, c'est voilà, un événement qui a un retentissement avec une information qui circule. Donc c'est là qu'on se rend compte que ce moment du 19e, la presse est hyper structurée. Les agences de presse existent, donc on est dans une circulation d'informations qui est, qui, est, qui est mondiale et qui va aller chercher jusqu'au Brésil, jusqu'en Argentine, Afrique du Sud, etc. Et ça, c'est assez fascinant. C'est la, la première fois en fait, qu'on peut constater ça et c'est bon pour... C'est bon pour nous parce que généralement, vraiment, on a, on a ce prisme trop, euh, trop fermé sur la commune de pouvoir voir ce côté circulatoire, alors qui est évoqué par, euh, dans l'exposition autour de, de Karl Marx par la commune. On voit bien que, avec le New York Herald. Avec le New York Herald. Donc voilà, on, on voit bien qu'il y, y, y a cette circulation, mais on se dit, bah, c est, c est, bon, il est quand même connu. Bon, et, tout ça. et en fait, non, il y a vraiment cette couverture. Les envoyés spéciaux de la commune sont vraiment. <rire> Il y a vraiment beaucoup de monde qui couvre, qui couvre ce, ce moment-là. Et voilà, ça, ça, je pense que le chantier est encore en, en cours, clairement, de, de perception et d'héritage ou de, de rejet de, de ce qu'a été l'expérience commune, commune à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment toujours en ce temps hein, qui, oui. est, qui, est, qui est extrêmement proche. Donc pour, pour nous, ça, c'est... C'est un peu une lecture nouvelle et j'espère qu'on pourra aller un peu plus loin sur... C'est la première fois, alors, au niveau mondial, qu'on a un événement qui se répercute de cette façon Ah non, non, non, alors il y, y a la guerre de 1870 avant, oui, est qui, est vraiment, qui est vraiment ce... Non, non, ce qui est, ce qui est plus euh, mon propos, c'était de se dire que la commune est pour nous, généralement, toujours associée à un système trop fermé de notre hexagone à, à nous, quoi. Et or, justement, c'est pas le sujet, c'est plus le sujet déjà au XIXe siècle. L'information circule tout le temps. Elle est prise en compte, elle réingurgitée ré elle va avoir des héritages, etc. Et là-dessus, on a une vision qui est, qui est balbutiante. En fait, je pense de, de tout ce qu'on peut voir comme héritage. Et là-dessus, Quentin de Hermos a vraiment un, un, un, un, un, un travail qui est, qui est commune, comme il l'a bien dit. Et voilà, c'est vraiment une, une histoire connectée qui est hyper qui est importante quoi, pour nous. Alors bah ouais, je vous parlais tout à l'heure du, du, monde, du monde illustré. Alors cette scène-là, elle est reprise à peu près par tous les documentaires de, de Français de Navarre dès qu'il y a une scène qui parle de, des femmes, du serment des femmes. Bah, c'est cette image-là qui est remise en scène. Et ben bah, ça, c'est le monde illustré, alors qui il n'est pas du tout progressiste hein, là-dessus. Tout ça, ça vient de là. Là, la partie, c'était plutôt de se dire que au moment de la de la commune, il y a une espèce de, de sujet des mots qui est hyper importante, notamment avec, avec Vallès, mais, mais pas que. Mais il y a aussi un sujet du dessin et que cette inventivité au jour le jour de, de la presse dans l'iconographie, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez nouveau. Enfin, ça témoigne assez bien voilà, de, de cette énergie révolutionnaire qui peut y avoir. publié en couleur Ah ben carrément. Ah non non bah non bah, non bah nous non votre oui ce serait, pas, ce serait pas la BnF oui. <rire> si. il y en a qui colorisent nous oui. euh, nous alors il y a différents après c'est un chantier qui peut être assez intéressant à faire mais non non le non le sujet c'est bien ça c'est c'est que il euh, y a il y a de la couleur il y a il y, a, y a des mots et puis mais même ces petits dessins alors qu'on qu voit pas bien là mais à l'intérieur de chaque sous-rubrique, vous n'avez pas les intertitres. Bah vous avez des, bo des bonhommes qui sont, qui sont mis dedans et, euh, et qui témoignent vraiment d'une énergie euh, voilà, pour des titres qui vont encore une fois durer 3-4 numéros. C'est vraiment un, un excellent témoin. Voilà. Donc, en gros, le, le propos, moi, je ne vais pas non plus euh, trop, euh, trop m'étaler là-dessus. J'espère que vous avez apprécié l'exposition qui a une vocation de restituer l'ensemble des points de vue en... Trop peu de panneaux, mais. Euh, 21 quand même. 21 quand même, voilà, donc c'est bien. La, la chronique de Louise Michel qui, qui vient à Montpellier, j'espère que vous, la, vous avez pu la, la lire, c'est quand même. Et alors, donc, oui, il faut rappeler que sur le 21e panneau, on voit Louise Michel revenir en 1882 à Montpellier, après avoir été déportée en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Elle revient, et alors, ça choque beaucoup certains Montpellierains qui estiment que vraiment des hurlements et des choses pas normal se passe dans cette réunion. Je vous invite vivement à lire ce panneau euh, qui est, illustre bien l'ambiance de l'époque. Oui, l'ambiance la complètement et qui, euh, qui témoigne aussi de l'image de la prise de parole que pouvaient avoir euh, des communards déportés et revenus. Euh, on, on assassine. Voilà. Mais je crois que Louise Michel est venue à Montpellier. en fait Pendant les événements, il me semble qu'il y a, je crois, que, mais il me semble avoir vu quelque chose sur une visite le 2 mai. De, de Louise Michel à Montpellier. On la voit à la gare de Montpellier. Mais voilà, c'est un souvenir que j'ai. Je ne sais pas si c'est moi qui le réinvente. Ah, c'est bien. Merci beaucoup, en tout cas. Si vous avez des, des questions ou des remarques, voilà, avec grand plaisir. Alors, je profite de, du petit silence pour offrir à notre hôte euh, un masque de la Carmagnole. Ah, Et je voilà. vous demandais... Les... Carmagnol qui, euh, je regarde le texte parce que je l'ai oublié, euh, qui est masqué mais pas baïonné. Voilà. mieux parce que c'est vrai que c'est bon baïonné. Merci beaucoup. une question entre... Est-ce qu'il y a un lien entre le, le titre du journal, par exemple, le père Duchesne, et son orientation Est-ce que globalement, si on prend... Bon, évidemment, quand c'est la sociale, c'est plus simple. Mais euh, bon, le père Fouettard, ou les choses comme ça, euh, co quel est le lien, un petit peu... Co comment ces titres sont nés, si c'est possible de le savoir, et quel lien ils ont avec, je dirais, la, la ligne éditoriale euh. Alors... Euh... Sur, la, sur le père Fouettard et sur le père Duchesne, l'héritage, il est purement 1789, c'est-à-dire que là on est vraiment sur des, des réappropriations de la titraille et même de la manière de faire de, de ce qu'ont pu être les, les, les, les journaux révolutionnaires qui étaient, eux, justement, pas tant une presse de combat qu'une qu presse qui se, qui se lâchait, enfin... Le, le père du chêne en tant que tel, euh, le foutre va va à outrance et tout est tout est abattu. Enfin, c'est on est sur un registre théâtral euh, vraiment. Donc on, il y a plusieurs gammes de presse dont on témoigne. Donc la commune, on voit bien euh, ce qu'il est. La sociale aussi, c'est des thèmes. Euh, la ligne éditoriale, on, on l'aperçoit, et qui encore une fois est très très courte. Hein. C'est-à-dire que euh, Comment, comment les, les, les rédacteurs du Vengeur etc. vont se remettre ensemble sous un autre titre après une fois que le titre sera interdit parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais c'est la censure de la presse par la Commune qui est extrêmement important Et voilà donc en fait les titres tant qu'ils ne sont pas dans un unisson de combat il y, a, il y a quand même beaucoup beaucoup beaucoup de censure qui est, est, est opérée pas du côté Versailles, hein. vraiment la Commune censure les titres ce qui est extrêmement reproché d'ailleurs à l'intérieur de, de, de, de Paris donc après on est plutôt sur un sur une presse qui va être euh, expansive inventive euh, voilà toute tout euh, le, le chêne le fils du père du chêne illustré c'est le, le sujet la ligne éditoriale est, elle, elle est mise aussi en avant mais c'est un héritage révolutionnaire de 89 les autres on est vraiment sur un sujet qui est qui est, le, qui est le combat du jour quoi Bon, ben je crois qu'on euh, a, on a eu l'occasion de, de, de, de faire ce voyage au sein, au sein de la commune et la presse, parce que je crois que c'est aussi un voyage dans la mesure où on, on plonge dans l'immédiateté, dans, dans, dans, dans le jour le jour, dans le reportage de ces événements euh, majeurs de notre histoire et de l'histoire ouvrière. Et donc, euh, euh, je vous invite donc de nouveau, vivement, à aller faire un tour sur l'esplanade euh, et ne pas seulement regarder euh, le texte des panneaux, mais regarder les textes des articles, lire des articles, pas forcément tout à la fois, parce qu'il y, y en a beaucoup, mais regarder, vous verrez, à la fois le côté extrêmement présent des débats qui sont euh, euh, racontés et des événements, et en même temps le, le, le, le côté de l'histoire, de l'histoire en train de se dérouler. Voilà, donc merci en tout cas à Étienne Manset de nous avoir accompagnés dans, cette, dans ce voyage et merci à vous tous pour nous avoir écoutés. Merci. merci.